Les conditions de travail sont euh, très mauvaises. Il y a certaines sociétés qui sont en dessous de, dans des caves ou des garages, des petits garages, avec des, des machines ou tout. Et même Ni l'aération, ni l'éclairation, ni rien. Elle est obligée de, de, de travailler tel, et, tel nombre de pièces, mais sans aucune condition ou en plus, avec un prix minime. En question des deux heures supplémentaires, lorsqu'il le patron a lorsqu'il a besoin d'un tel nombre de productions à produire en une telle une date limite, une, on prendra, il ne prendra pas en considération l'état de l'ouvrière ou est-ce qu'elle a une famille, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a... Non. Pour lui, tu obligé, la plupart des filles ici, tu es obligé de, de faire des heures supplémentaires autant qu'il voudra. Et lorsqu'il n'y aura pas de travail, c'est chômage technique et non payé. Ici, si, lorsqu'il fait la, la plupart des, des ouvrières ou des, ouvriers, des travailleurs en général qui ont pensé à faire des, des syndicats, le jour où le patron on aura, euh, sera au courant, c'est la porte.